L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut ajouter des tâches à faire sur un projet dans Odoo. Donc, ici, je reviens sur mon animation commerciale pour Pâques et j'ai zéro tâche à faire. Donc, je clique dessus et je vais pouvoir ajouter ici des nouvelles tâches avec le petit plus ici ou avec créer ici. Là, je vais mettre le titre de la tâche. On va l'appeler Déterminer les produits à vendre je vais l'assigner à un de mes collaborateurs donc ça sera monsieur taubin de réfléchir à quels produits sont les plus pertinents pour notre animation de pâques éventuellement trouver des partenaires parmi les fournisseurs enfin ce genre de choses j'ajoute Ensuite, je vais rajouter une deuxième étape qui correspond à l'organisation de l'animation. C'est-à-dire qu'une fois que je sais ce que je veux vendre, qui, quoi, où, quand et comment, Et enfin, pourquoi Ça, je vais l'attribuer à étudiant tutoriel. Ensuite, j'ajoute une nouvelle tâche qui sera la troisième, donc préparée. L'animation. Ça. On voit aussi le conflit à étudiant tutoriel. Et ainsi de suite. 5, évaluer les performances commerciales, ça je vais laisser à l'administrateur, et 6, évaluer la rentabilité. Donc voilà. Alors là j'ai fait euh, éditer donc euh, vous voyez qu'ici je peux rajouter des échéances, des étiquettes, ça c'est des, des mots clés hein, tout simplement, qui permettent de bien cibler le but de cette tâche là. Les échéances ça ne se verra que dans la vue calendrier mais là euh, comme c'est pour Pâques pour la rentabilité de l'opération, le Pâques c'est le lundi 10 avril donc euh, on va dire qu'on va prévoir de faire le, ce travail-là pour le 14. On peut mettre une étiquette rentabilité, par exemple. De nouveau, je peux mettre un petit descriptif. Je peux associer des clients, ici. Si Je vais faire sauver. Voilà, si je reviens sur éditer, donc là, dans envoyer message, vous pouvez, en faisant arrobase, retrouver tous vos... Par exemple, envoyer un message à l'étudiant là pour qu'il vous redonne les chiffres euh, de l'animation commerciale. Là, je vais faire annuler. Sauver. Donc là, je reviens sur mon projet. Donc là, vous pouvez les remettre dans l'ordre. Hein. Ça peut être plus facile à comprendre si les tâches sont bien dans l'ordre qu'il faut. Et il se trouve que je les ai attribuées. Donc on peut les passer sur assigner très simplement vous pouvez ici les noter comme important ou pas à vous de voir vous voyez qu'il y a des couleurs pour les mots clés là le, par exemple le hashtag rentabilité donc vous pouvez mettre le même pour la tâche à faire ça permet de repérer simplement alors ça peut être aussi une couleur par rapport à qui s'est vu attribuer cette tâche là ça permet de de les voir un peu plus clairement. Et ici, sur chaque tâche, vous pouvez planifier une activité. Alors, ces activités, c'est les mêmes que celles qu'on retrouve dans le CRM. Hein. Vous avez appelé quelqu'un, bon, ça peut être un fournisseur, un collègue, prendre rendez-vous avec un partenaire. Ça peut être juste des choses à faire, et puis vous faites une petite liste de ce qu'il y a à faire, un rappel et, et télécharger un document. Donc ça, ça va fonctionner, bien sûr, avec votre calendrier, hein, tout simplement. Et si vous avez installé un serveur de messagerie sur votre instance Odoo, il se chargera d'envoyer de les messages et de vous donner des notifications quand vous obtiendrez des réponses. Alors bien sûr, ici, vous avez la vue Kanban, mais vous avez aussi une vue liste avec toutes les tâches à faire. Vous avez une vue calendrier. Alors là, il faut aller au mois d'avril. Hein. Euh, J'ai dû mettre quelque chose pour le 14, il me semble voyez, évaluer la rentabilité de l'opération. C'est assigné à l'administrateur. Vous avez aussi un tableau croisé comme ça, qui vous permet de voir combien de tâches ont chacun des participants. Vous pouvez avoir des graphiques aussi, hein, par rapport aux, aux tâches assignées. Si vous avez plusieurs animations en cours, ça va vous faire une petite répartition en fonction. Hein. Et là, vous avez toutes les activités en lien avec le projet. Pour l'instant, il y en a pas de réaliser. Et voilà.